les propriétaires qui doivent vendre leur bien immobilier dans les semaines qui viennent. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux éléments perturbateurs dans votre vente immobilière qui peuvent vous bloquer votre vente pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. On voit ça tout de suite dans la vidéo. Souvent, quand on me dit Ça fait des mois, voire des années que j'arrive pas à vendre mon bien immobilier, j'ai essayé avec les agences immobilières j'ai essayé euh, tout seul, j'ai pas réussi. Je me demande toujours, mais est-ce que vous avez eu des offres Est-ce qu'au moins les gens, quand ils ont visité, ils vous ont fait des offres La plupart du temps, on me dit non, il n'y a pas eu d'offres. Donc ça, c'est très étonnant. Ça veut dire que votre euh, acquéreur, lorsqu'il est venu visiter, ben, en, en vérité, je comprends pas, il aurait au moins dû euh, vous faire un retour et vous expliquer pourquoi il ne vous fait pas d'offres. Là, on ne vous fait pas d'offres. En plus, vous ne savez pas pourquoi. Donc, c'est déjà quelque chose qu'il faut rectifier. Et ensuite, euh, il faut que vous ayez absolument une proposition à la fin d'une visite. Sinon, vous ne pouvez pas déterminer que la personne qui est venue visiter votre bien immobilier soit une personne qualifiée et donc motivée à la base pour acquérir votre bien immobilier. Il ne faut pas que votre vente soit un, un moment de découverte de votre bien, mais seulement un moment de confirmation de tout ce qu'on a pu présenter à votre acquéreur en amont avant la visite afin qu'il puisse bah, prendre une décision qu'il puisse prendre une décision à la suite de cette visite moi c'est comme ça que je procède alors ce qui est intéressant aussi c'est euh, c'est le premier point sur lequel vous devez travailler c'est sur le fait que vous ayez des principes et vous dites moi voilà j'ai tel principe c'est à dire euh, déjà les gens ils viennent et puis ensuite euh, on verra ça c'est un principe qui ne permet pas de vendre rapidement son immobilier. Il faut que vous preniez le temps de préparer une présentation sur internet et ensuite que vous preniez le temps au téléphone de parler avec, avec votre acquéreur. C'est très important que la visite lorsqu'elle s'effectue ne soit là que pour confirmer les points que vous avez vus avec votre acquéreur en amont. Également la possibilité de connaître le budget de votre acquéreur avant même la visite et ensuite vous dites bah, écoutez de toute façon on discutera même si le budget n'est pas bon. Et moi, ça m'arrivait énormément parce que quand je présente mon bien immobilier euh, sur euh, la plupart des supports, je ne mets pas le prix. Donc le fait de ne pas mettre le prix, je suis euh, euh, toujours à devoir attendre que quelqu'un me donne son prix pour voir si je peux m'adapter à lui. Mais ce qui est intéressant sur, cette, sur ce principe, c'est que je suis donc euh, avec quelqu'un dont les attentes fortes correspondent aux critères, au point fort de mon bien immobilier. Ensuite, on va regarder au niveau du budget. On n'est jamais très loin de, de, de votre prix, mais c'est vrai qu'on est souvent en dessous. Donc derrière, il y a une méthode pour pouvoir augmenter le prix euh, que vous propose l'acquéreur, sans pour cela que ça lui coûte au niveau effort financier mensuel. Ça, je vous l'expliquerai dans, dans une autre vidéo. En tout cas, on en parle dans Vendre sa résidence principale en 31 jours, parce que j'ai développé tout un outil... Très simple, qui vous permet de pouvoir justement faire remonter jusqu'à 50 000 euros l'offre de votre euh, comment acquéreur. Alors que euh, lui, vous faisait une offre, je sais pas, peut-être 300 000, vous en vouliez 350. Vous allez pouvoir faire remonter jusqu'à 350 sans avoir besoin de négocier quoi que ce soit en étant sur euh, de la logique. Et euh, du préparatif, toujours préparer, préparer sa vente avant de recevoir son acquéreur. En attendant, le premier point, c'est vos principes. Vous êtes plein de principes, vous avez plein d'idées en tête comme ça, et vous dites, c'est comme ça que ça doit fonctionner, et ça a toujours fonctionné comme ça. Vous savez, Einstein disait, si vous voulez résoudre votre problème, il faut changer la méthode qui a permis ben, de se retrouver dans, dans cette situation. Donc, continuez avec les mêmes techniques, et vous continuerez dans la même situation, c'est-à-dire ben, ne pas réussir à vendre votre bien immobilier. Ensuite, quand vous avez l'esprit beaucoup plus ouvert et vous dites « Ok, de toute façon, ce que j'ai appliqué, ça marche pas, donc je vais appliquer autre chose. » Eh bien, vous allez voir que les choses vont commencer à, à se bouger, à se modifier. Vous allez commencer à relancer et redynamiser votre vente immobilière. Le deuxième point sur lequel il faut réussir à, à travailler son, son psychique, c'est sur euh, le fait qu'on se bloque sur un prix. Évidemment qu'on souhaite tous obtenir notre prix. Et moi, je suis partisan de la défense du prix. Mais à un moment donné, il y a un marché tout de même. Et puis, est-ce qu'on veut vendre maintenant on veut vendre dans six mois, un an encore Parce qu'on est prêt encore à attendre plusieurs mois. Ou bien non, maintenant, faut vendre. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un facteur qui est très dérangeant. Mais très, très, très dérangeant. C'est notre ego. Et moi, je le premier, hein, je le vis le, le premier. Euh, quand, quand je vends un bien immobilier qui m'appartient... Je fais mon analyse de prix, mais l'analyse de prix, elle est toujours faite sur des prix qui se sont faits il y a trois mois, il y a six mois. Un marché évolue énormément. Euh, en début d'année, on peut avoir une grosse dynamique. Et puis en fin d'année, une dynamique moindre. Mais on a des acquéreurs qui sont de bonne qualité malgré tout. Donc, de toute façon, il y a un équilibre. Après, est-ce que votre prix est lié vraiment au fait que vous avez des problèmes financiers, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir vendre à ce prix-là Sinon vous êtes de votre poche Ou bien votre bien immobilier vous coûte vraiment trop cher Maintenant vous ne pouvez plus l'assumer Ou bien votre conjoint, votre mari, euh, votre femme Elle est déjà partie dans l'autre ville parce qu'elle a été mutée vous, bah, vous êtes bloqué avec les enfants Et vous devez assumer une vie euh, euh, éloignée comme ça Où monsieur ou madame doit revenir tous les week-ends Enfin c'est une catastrophe En plus ça coûte énormément cher ce genre de situation Donc à un moment donné vous savez il faut que vous calculiez l'effort financier que vous faites tous les mois parce que votre bien immobilier n'est pas vendu et que vous vous dites, mais de toute façon, si je me donne encore un mois, deux mois, trois mois ou quatre mois de chance de pouvoir défendre mon prix, mais regardez, vous aurez dépensé X milliers d'euros. Vaut mieux peut-être se dire, attends, attends, attends. Même si je vendais aujourd'hui à tel prix, on dit que vous en voulez 350. Et vous dites, mais de toute façon, ça fait deux ans que je n'arrive pas à vendre. Ça fait huit mois que j'arrive pas à vendre. Ou bien votre mari, il est déjà ailleurs. Ou votre femme, elle est déjà partie sur une ville un peu plus loin. Et vous apercevez que par mois, ça vous coûte, on va dire, 1500 euros par mois de frais annexes dû au fait que vous êtes éloigné. Ou bien vous êtes en séparation. Combien ça coûte psychologiquement pour vous de rester avec votre conjoint, enfin votre ex euh, et continuez à vivre avec lui. Ou bien vous avez pris un autre appartement. Ça vous coûte de doubler euh, vos coûts d'habitation. Enfin bref, faites votre calcul. Faites le calcul pour savoir si l'effort que vous devez faire sur votre prix, il doit être de euh, 10 000, 20 000. Parce que vous dites, si j'attends encore 6 mois sans être sûr que ce soit vendu, hein, ça veut dire que ça vous coûte à peu près 10 000 euros. Donc déjà là, vous dites, attends, si j'attends même encore, allez, je peux, je peux attendre encore jusque 6 mois, mais ce n'est pas garanti que ce soit vendu. Pour qu'au final, vous acceptiez peut-être un prix, allez, on va dire à 320 000 par exemple, net vendeur. Alors que vous en vouliez 350, c'est ferme depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Vous n'en décrochez pas, parce que c'est votre ego qui fait que vous êtes bloqué là-dessus. Et que vous ne voyez pas maintenant les effets ultra négatifs sur votre psychique sur votre qualité de vie. Bref, vous êtes dans une situation où vous ne lâchez pas prise. C'est simplement dû à votre ego. Alors que vous dites, si j'avais lâché au prix qu'on m'avait fait peut-être il y a 6 mois, on m'avait fait un prix à 320 000, ben, vous imaginez, votre maison elle serait vendue, Je vous serez passé à, à, à autre chose. Alors vous me dites, oui, mais Fred, j'aurais perdu 30 000 euros. Mais on se refait l'argent, on le refait l'argent. Mais une qualité de vie une qualité d'être bien dans sa tête et de se dire on, on oubliera ça dans, dans un an, dans deux ans tout ça c'est oublié ça sera du passé mais c'est votre ego qui bloque tout alors entre vos principes et, vos, et votre ego vous imaginez les freins que vous donnez pour réussir à vendre votre bien immobilier rapidement donc si à un moment donné ça fait déjà plusieurs mois que vous avez tenté à tel prix et que ça n'a pas fonctionné mais que vous aviez eu des offres moi ça m'est arrivé moi souvent je vends au prix qu'on m'a fait quelques semaines après avoir mis en vente, genre euh, 15 jours ou trois semaines après que j'ai mis en vente, j'ai toujours des gens motivés et là ils me font une offre, je ne suis pas du tout sur le plan psychologique, je ne suis pas du tout capable d'accepter ce prix et deux mois ou trois mois plus tard j'accepte ce prix. Parce que à force de l'entendre, à force qu'on me le fasse, vu que moi j'arrive toujours à avoir des, des, des acquéreurs qualifiés et motivés à acquérir mon bien immobilier, qui sont prêts à aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que je ne suis pas au budget de ce que moi je m'étais fixé, je suis toujours comme vous, en train de dire non, je me donne toujours la chance. Je peux attendre deux mois, je peux attendre trois mois, mais en réalité, on revient toujours au budget du premier qui nous, qui, qui nous avait fait une offre. C'est un, un truc de fou. Moi je me... Je me souviens, j'avais une offre, euh, je mets en vente euh, sur euh, la mi le 20 août. Première semaine du mois de septembre, j'ai euh, deux, deux frères qui veulent acheter euh, ma, une de mes maisons. Ils me font une offre à 300 000, mais j'étais pas du tout capable d'accepter ce prix. Pas du tout. Moi, dans ma tête, je pouvais avoir 380. Mais j'étais complètement dans le vrai si je me basais sur les ventes qui se sont passées en début d'année. Là, j'arrivais sur la fin d'année, il y a eu un retournement sur les budgets, et euh, même les, les, les agences immobilières avec qui j'ai discuté m'en avaient parlé, mais j'ai dit oui, c'est ça, c'est ça, je les croyais pas. Mais je, je peux vous garantir que vu que j'avais un, comment, vraiment des acquéreurs à foison, vraiment j'avais un gros flux euh, de gens très intéressés par ma maison, parce qu'ils tombaient sur la page de promotion de vente immobilière, évidemment ils adoraient euh, ils adoraient euh, ce qu'ils voyaient, mais moi derrière, quand, quand on me donnait le budget, mais j'étais complètement... Euh, estomaqué, quoi, j'ai mais c'est pas possible. Et moi, je, je n'avais pas du tout envie de, de vendre au prix qu'on me présentait. Mais vu que je suis toujours un vrai, un véritable vendeur, donc pour moi, il faut absolument que le, le bien se vende en quelques semaines. J'ai pas le temps d'attendre des, des années, moi. J'ai pas le temps d'attendre des mois. Je prends avec mon budget et c'est pas grave. Et bien c'est ça les affaires. Il y a des fois on fait des bonnes affaires. et Il y a des fois on en fait des moins bonnes. C'est tout. C'est comme ça. Donc sachez que l'objectif, c'est de réussir à vendre. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais Fred, je peux vendre à un prix bas. Je, tout le monde peut vendre à un prix bas. Non, non, non, non, non, ça, c'est des bêtises. Ça dépend déjà de l'environnement dans lequel est votre bien. Moi, par exemple, j'achète toujours dans des coins où, évidemment, le prix est intéressant, mais j'ai quand même pas mal de, de points de friction. Et à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous devez absolument vendre, mais vous ne voulez plus maintenant vous adapter à la situation. Vous voulez continuer à, à rester dans cette exigence de prix alors que vous savez très bien que vous avez des gens prêts à acquérir votre bien immobilier si vous le désirez mais c'est vous qui bloquez c'est votre ego c'est vos principes et, et ça franchement je m'aperçois de plus en plus que beaucoup de biens pourraient être vendus mais c'est dans vos principes et si après vous vendez et vous mettez un prix qui est en fonction de votre projet de vie parce que vous dites oui mais si je vends pas à ce prix là je ne peux pas acheter ce truc là à ce prix là bah ouais bah ouais, tu dois t'adapter. Il y a toujours des solutions. Non mais je ne veux pas faire de prêt. Moi je veux vendre. Ah, il y, y a une oie là qui vient d'arriver. C'est dingue, ce côté de dire non je ne veux pas parce que je me suis mis ça dans la tête. Non je ne vais pas lâcher. Parce que voilà, j'ai mon ego, j'ai mes principes et je ne vais pas lâcher. Mais, vous savez, même si c'est peut-être douloureux psychologiquement, au moment où vous l'aurez fait, au moment où vous aurez vendu, même si c'est pas au prix que vous aurez voulu, je peux vous garantir, je vous le signe que vous allez être super content au final. Parce que vous dites, bon allez, c'est pas grave, c'est vendu. C'est que de l'argent. C'est de l'argent. Vous savez, c'est pas la santé là hein, qu'on parle. Hein, Ou là, la santé, je peux vous dire que quand elle est touchée, ça c'est autre chose. Là, on parle d'argent. On se refait, on se refait toujours avec l'argent avec du courage, avec du travail. Puis les affaires, c'est comme ça. On fait des bonnes, on fait des moins bonnes. C'est comme ça. Il faut que vous soyez absolument dans cette logique de vous dire, est-ce que je suis vendeur ou est-ce que je ne suis pas vendeur Il faut absolument que vous soyez dans cette logique. Si je suis vendeur, maintenant j'en ai marre. Ça dure depuis trop longtemps, je ne peux pas avancer. Alors, votre objectif, c'est pas le prix. Votre objectif, c'est de trouver un acquéreur. Motiver un acquéreur qualifié, qu'est-ce que j'appelle un acquéreur qualifié J'appelle un acquéreur qualifié, une acquéreur. personne qui sera très motivée à acquérir votre bien immobilier. Ce qu'il faut, c'est avoir des gens qui vont aller au bout de la vente, qui vont pas revenir dans deux mois avec euh, un refus de banque. Alors, vous préférez quoi Quelqu'un qui, euh, cette personne, elle, a pris euh, ok la décision de vous faire l'offre que vous voulez, mais avec un risque de refus parce que vous savez très bien qu'initialement elle ne peut pas ou bien vous acceptez sur un prix ou alors en appliquant ma méthode pour augmenter le prix jusqu'à 50 000 euros vous êtes sûr que vous ne la mettez pas quand même en difficulté moi en tout cas j'ai vendu des biens immobiliers ça n'a pas toujours été au prix que je voulais c'était pas éloigné mais c'était en dessous de, de, de ce que je voulais on, on, on est très très très heureux quand, quand c'est vendu Très heureux. On est surtout heureux de voir qu'on a une personne qui va aller au bout de la vente. On sait que ça va pas planter. Et je peux vous dire qu'il y a des ventes qui se plantent. Hein. Moi je peux vous dire qu'autour de moi, j'ai des voisins qui vendent aussi. Et je dis mais vous m'avez dit que c'était vendu. Non, ils ont pas eu leur prêt. Comment c'est possible ça Qu'est-ce qui s'est passé Ben oui, parce qu'ils ont été durs, ils ont été fermes, ils avaient quelqu'un de motivé, un acquéreur vraiment qualifié au niveau des, des critères de la maison. Mais le gars a dit, putain, je la veux cette maison, euh, bon ok, je vais faire l'effort. Et c'était morné déjà, s'il y avait une bonne étude de fait, on voyait que de toute façon ça passerait pas. Ou bien entre temps, le gars, il s'est dit, oh mince, ça fait chier ce prix, euh, l'acquéreur il est dégoûté en fin de compte, il se dit, oh je voulais pas acquérir à ce prix là, moi mon budget c'est ça, bon je vais voir avec la banque, euh, et puis je vais voir si je peux avoir un refus. Parce que sur le moment, l'acquéreur, peut-être qu'il va vous dire oui, mais il est frustré, parce que c'est pas le prix qu'il voulait. Surtout s'il a un effort supplémentaire à faire. Donc il faut faire attention. Donc moi, encore une fois, votre ego, vos principes, vous les mettez dans votre poche et vous repartez sur une stratégie de vente adaptée à la au marché actuel, c'est-à-dire aux acquéreurs actuels, qui vont vous permettre de vendre dans les semaines qui viennent. En attendant, c'est bientôt Noël, donc je vais vous faire une présentation du, euh, euh, du replay d'un événement que j'ai mis en, en début de, en fin de mois de novembre. Tout le monde voulait avoir le replay, j'ai dit non. Genre, je, je pensais pouvoir refaire un live, j'ai pas pu. Donc du coup, je vous fais le replay où je vais répondre à trois questions. Parce qu'il y a trois secrets que vous devez connaître. Et ces trois secrets vont permettre de répondre à la première question qui, qui est à qui, à qui dois-je présenter mon bien immobilier C'est très important. Le deuxième secret, c'est que je pense que jamais personne ne vous a expliqué comment vous devez vendre votre bien immobilier sur internet. Parce qu'aujourd'hui tout se passe sur internet et je pense que vous ne savez pas comment présenter votre bien immobilier. Il y a, une, il y a des techniques pour ça, je vais tout vous expliquer dans cette webconférence. Et ça c'est très important de bien comprendre qu'à l'ère d'internet, nous sommes dans la communication et ce n'est pas la visite. Qui fera qu'on va faire la meilleure découverte, mais c'est comment on va présenter son bien sur, euh, sur Internet. Et le troisième point, c'est comment obtenir des contacts à foison. C'est très important que vous ayez un certain volume d'acquéreurs qualifiés et motivés pour bien comprendre votre marché du moment. Et si vous faites ça, je peux vous garantir qu'en appliquant ces trois secrets, vous allez relancer, redynamiser votre vente immobilière. Alors, demain, là, vous allez vous inscrire. Je vais mettre le lien sous la, sous la vidéo, au-dessus de la vidéo. Ça dépend sur quel support de, de communication vous êtes. Youtube, Facebook ou, ou mon site, mon blog. Mais inscrivez-vous. Ça sera présenté à 21h. Prenez des notes. Faites en sorte de faire, euh, euh, d'appliquer de, de, en détail, au détail, ce que je vous explique. Et vous allez voir que vous allez commencer cette nouvelle année avec euh, une, une vente qui sera relancée et redynamisée moi ce que je vous souhaite aujourd'hui c'est de vendre rapidement ce que je vous souhaite c'est d'être des, euh, des vendeurs stratégiques, motivés qui ont un esprit ouvert soyez des acquéreurs qui sont sûrs de la réalisation de leur vente immobilière dans les semaines qui viennent parce que maintenant vous êtes accompagné par Frédéric Lejour qui vous donne les bonnes stratégies que vous appliquez à la lettre, et vous allez voir, ça va changer tout dans votre vente, et dans quelques jours, quelques heures pour certains de mes clients, mais vous aussi peut-être dans quelques heures ou dans quelques jours, vous allez avoir vos acquéreurs motivés, et je peux vous garantir que tous mes conseils s'appliquent à n'importe quel moment de l'année, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir votre vente réalisée dans ce premier trimestre 2018. À très bientôt